Je veux bien faire technicien, j'ai fini tous les professeurs Leighton. Bah Seb il est parti Merci pour plus. faire technicien là. D'accord. Anaïs si tu veux faire quoi Un truc pas dangereux, ça serait bien. Toi oh, t'es bien médic. Le médic je... Oh je trouve ça sympathique à jouer. Je vous cours après en train de vous balancer des lasers dans les fesses pour vous soigner, moi je, je trouve ça classe. <rire> et là, en plus quand je vise mal je vous tire des grenades dans le cul, donc ça c'est bien. Ouah Seb t'es fou, tu prends l'accessoire lampe torche. T'as le niveau suffisant pour mériter ça. Ouais. Cool. Yeah, ah là là bah, la lampe torche, à ton avis, elle sert à quoi C'est nul Oh, bah, toujours J'ai toujours pas compris comment, en vous balançant des lasers dans les fesses, ça vous mais, soigne, eh, mais eh, je trouve ça très drôle. Regardez-moi Waouh ouais. Et ouais Ça, c'est de la lumière dynamique Attendez, j'ai une grenade Voilà, j'avais une grenade Bonjour Bonjour non mais shoot pas les cartons, ça sert à rien Alice, tu peux arrêter de partir de façon suicidaire devant les ennemis oui. surtout devant mon canon, attention C'est des... The Des... Euh... Voilà The. Exactement C'est plein de télestérole, c'est dégueulasse Non, écoutez bon, ah. Oh ah, C'est bah oui, pas bon signe, généralement, quand les jeux sont généreux, non <rire> Mais c'est pas grave, on est équipé de lampe-torche, il peut rien nous arriver. <rire> Oups Allez Allez Oui, oui, oui Bah, t'es parti où, médic <rire> Bah, je suis parti de en sécurité parce que je suis en train de me faire dans le ventre par... Euh... Je oh, crois qu'il doit avancer en fait. Mais je suis en train de me faire méchamment euh... avouer des dégâts. Pouf ton take! Ah bah voilà! Comment dire qu'on est dans la. Ouais, ouais voilà, ouais. tu le truc où on va pas bien en fait. Comment on appelle ça? Ouais allez, ouais, ouais, ouais. Il n'y avait plus personne qui arrive derrière. Tu peux mal, hein, si la ranger hein si tu fin. veux. Non, non, c'était ouais. la fin. Au revoir. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Bon, j'ai pas compris comment on a fait pour crever alors qu'il y avait trois fois rien. Trois fois rien Tu rigoles Je suis bien, espace. Trop grand, trop grand, trop grand. <rire> je vais rentrer. Je vais rentrer. <rire> c'est pas bien, ah. espace. Malgré l'utilisation d'accessoires ultimes. Il y a besoin Ouais, c'est dire le niveau. Mais euh, même avec les accessoires ultimes. Et euh, ah. il demeure quoi. Bah, ouais, c'est ça. Hein. Bah on a pas le niveau pour savoir les utiliser correctement. On est monté trop vite au oui niveau. Attention Alaïs Cette carte ah, C'est souvent me. une mauvaise idée oui, Ne me, pas me passez pas On pas. Mais t'es mythique, c'est pas que... toi qui veux aller dedans. Attends, je vais y aller au corps à corps parce que... Non, c'est bon, c'était pas dangereux cela. -là. là par exemple, on a Là, ah, il n'y a plus d'œufs Voilà. Et donc là, on du coup, les en oeufs. théorie, on est tranquille. C'est fini. Donc là, on peut prendre la chuteule. Là, ça marche. Reculez les gens Reculez les gens Reculez les gens bah, je peux le faire aussi, Petit hein. bras. J'ai euh, je... oh, oh, ça marche! Sera... Ah, bah, pas, mais... ah bah, pas, je crois que c'est une le c'est toi qui c'est hein. C'est quoi ton truc là, Mathieu? Ça explose ou? Une incendiaire. D'accord, c'est une chose. Ah bah voilà! Ça, ça, ça, ça, bon, on va dans la Attention, voilà, ça a pété! Ouais, mais je suis dans la chute, je crains rien. Je distribue des soins. Et bah voilà, regarde! Un tir allié oh 83 dégâts soignés, ça fait que 8 points sur 50, faudrait que je soigne 500 points de vie. Faites-vous tuer plus souvent la prochaine fois. Euh, quelque chose me dit qu'on va avoir besoin du lance-flammes. Un lance-flammes Il faut lance flamme. Pas, pas, flamme. Pas, en fait, c'est cool le sniper, hein. Ah la ouais Capacité de perforation, hein. Ah bah c'est un... un... tir à mort, c'est ça Ou ça passe à travers Ah, un tir 3 trois morts, ah ouais. Mais donc faut qu'on les aligne pour toi Faut des couloirs C'est ça, ouais. Seb y'en a deux devant toi Oui mais c'est pas utile, je gaspille les munitions, <rire> <Je fais trois rire> Donc Seb tu t'en tu sors à Professeur Layton du coup What Et t'as vu c'est dur d'être informaticien quand même hein. oh là là. Et noir et t'imaginer ça toute la journée ça tous là. Les jours. Faites pas de bruit A gauche y a des <rire> de Faites pas de bruit <rire> Ah mais ils en sortent de partout bah en même temps le médic est devant bah, a tout de suite que je suis arrivé je suis derrière je suis à ah, là, là, là, là, là. Il y a de la biomasse à droite Et le réacteur qui est offline Du coup on va désoffline Alors c'est un compliqué Ça, faut le coup que je pose des mines ou pas Non non non non c'est fini Non un yes, sir. And... Mais c'est bon il est déjà euh, on s'en va alors bon, Bah ouais Bah pour moi... j'ai rien fait hein Mais moi j'ai appuyé sur un bouton Ah, you je crois qu'il y a du help. monde derrière là Aïe <tousse> ah, ouais, <ouais>, ouais, ouais. <tousse> Aïe Oh la gauche vous ne connaissez pas <tousse> visiblement <tousse> Et l'autre il me shoot un baril dessus et... Je m'en suis pris plein la tronche Attends, je t'électrocute les fesses, ça ira. Voilà. Vous avez que partie sur ce truc là Ah, ça ça pue la porte. Ouais. Bon, ah, la chance ouais ah, arrive. Prends ah, ah, ah, le. Ouais, ouais, ouais. Bah, arrête de gueuler. <rire> Hop Améiste est à l'écart Ce qui n'est pas une bonne idée Voilà Bah ben vous prenez celui que vous voulez on peut jouer à 8 ou c'est juste pour la blague On peut jouer à 8 en fait Non c'est vrai Ouais ouais A bah 8 à ce jeu Vous <rire> n'importe quoi